Euh, monsieur, madame Kaufmann. Monsieur le Président, chers collègues, nous nous félicitons de la mise en place de ce plan d'investissement pour la filière élevage. Nous pensons effectivement qu'engager une démarche préventive à l'égard des conséquences dues éventuellement, éventuels grands changements climatiques comme la montée des températures et la sécheresse qui en découle est tout à fait opportun sans oublier de, de venir directement en aide aux éleveurs qui manquent de fourrage à cause de sévères conditions climatiques. S'adapter à une aggravation por, por, probable des catastrophes climatiques est une nécessité à laquelle ce plan entend répondre. Certains de la sincérité de cet engagement représentent pour la région. Nous resterons tout de même vigilants sur la mise en place de ces mesures qui, nous l'espérons, ne se transformeront pas en mesurettes. De même que nous serons vigilants sur la simplicité d'utilisation de ce plan par les éleveurs et la rapidité de la mise en place des aides qui en découlent. Je vous en remercie. Bien, merci, madame.